Bonjour à tous, bonjour c'est Yushka. bienvenue sur ma chaîne le Tarot des 5 Soleils. Je voudrais vous remercier pour tous ceux qui visitent mon site et vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous remercie. Alors pour tous ceux qui me rejoignent là, à l'heure actuelle, et eh bien c'est le soleils.com voilà, et si vous voulez recevoir mes vidéos dès leur sortie, mes amis, eh bien, abonnez-vous, c'est gratuit. Voilà, alors, nous allons voir aujourd'hui, nous allons découvrir les énergies de la semaine du lundi 29 octobre au dimanche 4 novembre 2018. Alors, pour cela, on va faire un premier petit tirage. Et on va découvrir la carte ambiance de la semaine. Alors, cette carte ambiance nous délivrera l'énergie, cette toile de fond, quelque part, qui couvrira tout tout le long, qui courra tout le long, le, tout le long de la semaine. Elle sera constante, donc. Encore une fois. Encore une fois. Voilà. Eh bien, voilà. Voilà, voilà, mes amis, cette nouvelle semaine, donc, risque de bouger, de bouger, tout simplement. Ça va être une semaine active, une semaine complètement active. Alors, sur le plan de vue... On va déjà faire un petit tour, disons, du côté, euh, on va dire global, hein, euh, ce qui se passe un petit peu dans le monde, dans l'énergie, parce que ça, c'est un petit peu la météo, hein, si c'est vraiment, il euh, y a un débordement, automatiquement, disons, ça, ça agit sur nous, ça, c'est tout à fait obligé, hein. alors, euh, ben, c'est tout simplement, euh, il y aura, ah, c'est une carte d'information, donc il y aura beaucoup d'informations, les médias, naturellement, vont aller, bon train, c'est clair et ils vont vous dévoiler à nouveau des, des tas de des tas de choses et toujours des, toujours voilà des tas de choses des tas de choses qui vont arriver mais il y a quelque chose disons différent disons quand quand on a cette carte c'est que euh, il y a votre quelque part votre votre opinion et ben c'est pas sûr qu'on vous entraîne dans n'importe quel balade, quelque part. Euh, vous allez relever euh, des incohérences. Euh, automatiquement, vous allez. Euh, il va y avoir un système de mémoire qui va se mettre en place et lorsqu'il y aura une incohérence, même pas la peine de la noter, ça va vous sauter à l'oreille, ça va vous sauter aux yeux, ça va, oh ben il a dit ça, l'autre il a dit ça, voilà. C'est un petit peu ce genre de, de choses qui va qui va passer. Donc vous n'allez pas être prise euh, par rapport euh, vraiment au, au flot hein, euh, de toutes ces informations, euh, il est fort possible même qu'on provoque, euh, disons, que ce soit la télé ou quoi que ce soit, disons, les médias ou euh, sur euh, Internet, je vous dis, c'est une carte donc d'information euh, qu'on vous demande votre avis, voilà. Alors dans le monde, est-ce qu'il y aura, disons, euh, quelque part un référendum Est-ce qu'il y aura, disons, quelque chose de plus lourde plus conséquent euh, ben on verra hein, donc c'est les énergies de la semaine qui proposent cela alors naturellement toujours la même chose les débats politiques mais ça on est complètement habitué euh, concernant disons on va re, on va rebondir un petit peu sur notre sur nos sur notre vie privée hein. alors vous voyez qu'ici euh, ben on voit un hein, une carte extrêmement, disons, on voit le petit singe, je ne sais pas si vous le voyez, le petit singe, donc avec trois oreilles. Donc, euh, quelque part, ça marque euh, euh, une frénésie, disons, de faire des tas de choses, hein, d'être fertile hein, sur, euh, sur des domaines différents. Euh, donc, ça va être une semaine naturellement très active euh, où on aura envie également de tester beaucoup de choses. Euh, des places nouvelles, peut-être des musées à voir, peut-être des endroits à la mode à voir. Hein. Euh, mais il y a un côté, disons, euh, pratique et simple. Hein. Euh, vous n'allez pas vous casser la tête pour... Euh, vous dire oui il faut que je prenne le euh, il faut pas que ça soit compliqué voilà vous allez vous simplifier la ville et quelque part même vous allez demander à toute la famille de participer au mouvement euh, de façon à ce que ça ne pèse pas que sur une personne voilà tout le monde disons participe à, à ce mouvement euh, durant cette semaine euh, c'est une histoire aussi, disons, de, pour vous, personne, si vous êtes seul, vous aurez envie, disons, de faire le point sur votre vie, Alors sur, que ce soit sur vos finances, euh, que ce soit, disons, sur votre santé. Votre santé, dans le sens, euh, c'est pas, le, le, pas obligatoirement aller voir euh, le Toubib, mais c'est simplement euh, revenir à quelque chose, disons, peut-être à la nourriture euh, plus simple, des choses moins compliquées, euh, moins compliquées, voilà, des trucs plus simples, moins compliqués, beaucoup plus naturels, hein, beaucoup plus pratiques, euh, vous avez, un, ça c'est une énergie, disons, qui souffle également, disons, euh, l'harmonie, l'harmonie, donc il faut que ça soit assez harmonieux, il ne faut pas que ça vous casse la tête, voilà, c'est surtout ça, ça va, ça ne veut pas vous casser la tête, alors, maintenant on, on va aller chercher, disons, deux autres cartes, donc dans le tarot des cinq soleils, les cartes majeures, je vais tirer deux autres cartes. Alors voilà, donc celle qui suit. Alors là vous voyez que c'est une une femme qui elle est là, elle bénit le pain, elle bénit le vin, il y a une il y a une atmosphère d'intériorité. Voilà, de table, bonne chair. Également, bonne ambiance. Donc, on repart, disons, il y a un côté un petit peu euh, sacré dans cette carte. Alors, euh, est-ce que vous avez envie euh, de donner un peu plus de faste quelque part à votre intérieur au moment des repas Envie de coucouner hein avec euh, cette carte, disons, on voit, c ça représente naturellement l'intérieur d'une maison. Est-ce que vous avez envie de recevoir euh, vos enfants, vos petits-enfants, vos amis Il y a quelque chose, disons, de particulier et de précieux. Alors, avec la première carte, il y avait le côté communicant, Et là, on voit que c'est quand même beaucoup plus intérieur. Hein. Vous voulez aller vers votre intérieur hein. Euh... <rire> Alors, c'est toujours la même chose, là, dans une activité familiale, c'est toujours, pour que ça se passe bien, tout le monde doit coopérer naturellement, hein. c'est hein, le côté, disons, l'esprit familial qui doit être développé, et l'esprit participatif, hein, sans aucun doute, hein. euh, là, ça exclut et ça rejette un petit peu tout, tout le superflu, euh, ça ne veut pas dire, disons, que euh, euh, le désordre est annoncé. Non, c'est un certain ordre, mais joyeux. Il y a, il y a quelque chose quand même, disons, d'organisé. Hein. Il y a une forme de planning, là, quelque part, qui arrive pour la semaine, de façon à ce que tout le monde puisse en profiter euh, pleinement. Hein. Voilà, donc il y a quand même un... Alors là, je vais rebondir sur euh, le côté, disons, de... De l'extérieur, je vois, parce que ces deux cartes, naturellement, elles me font penser, quand je reprends le côté, disons, médiatique, je reprends le côté politique, je reprends également le côté euh, manipulateur, il peut y avoir un, un côté manipulateur que vous allez dévoiler, et qui peut même euh, vous pousser à avoir automatiquement une réaction par rapport à ce qui se passe en dehors de chez vous. Vous pouvez même réaliser euh, qu'on essaye de vous faire sortir de vos gonds. Voilà. Euh, on essaye de euh, faire rentrer chez vous, disons, euh, des éléments... Euh, euh, perturbateurs disons euh, bah, bah, c'est souvent disons par la télé naturellement, les infos, les médias et tout, et voir quelque part euh, euh, susciter une euh, colère intérieure alors est-ce que c'est, il y a un côté disons assez euh, dévoilement là, et un côté disons, il euh, y a un côté aussi excité là, là là je vais vous dire comme je pense disons un peu la haine de l'étranger entre parenthèses, mais euh, je pense qu'il peut y avoir également des dévoilements euh, par rapport à, à des accords, à des accords passés avec plusieurs nations et qui risquent, disons, de refaire surface. Et ça risque de, bah, de provoquer, disons, chez, chez, chez, dans nos foyers, disons, un petit peu de colère, voilà. Euh, D'interrogation, au moins. Hein? Voilà. Alors. <coughs> hmm. Ensuite, nous avons, euh, disons, cette carte, qui est une carte, disons, de feu, euh, de mouvement, euh, d'impulsivité, de cœur. c'est toujours une carte, disons, de bon cœur, mais aussi, il faut faire attention, parce qu'il peut y avoir des débordements, mm -hmm. Il peut y avoir également des sauts d'humeur. Alors là, bon ben, on, on a compris euh, par rapport au côté, disons, euh, information, disons, nationale ou quoi que ce soit, ou internationale, disons, sur ce plan-là. Mais sur le plan, euh, disons, personnel hein, de ce qui se passe pour nous au point de vue énergie, eh bien, euh, on risque même, disons, d'avoir euh, des sauts d'humeur pour pouvoir, disons, euh, s'imposer, prendre sa place, même... Euh, voire développer une certaine maladresse parce que pour dire je t'aime ou pour faire une, une forme de déclaration d'amour alors euh, personnellement dans son intérieur on a envie par exemple de déclarer sa flamme ou d'aller vers l'autre et mais on, on s'énerve parce qu'on ne sait pas vraiment un peu comment faire hein. donc euh, faites vous confiance hein, tout simplement hein, si c'en est là euh, quant aux, aux enfants, euh, si donc c'est une, ça peut être une semaine disons qui peut être assez bougeon bougeon avec les enfants. Bon, c'est pareil, hein, les enfants, euh, ils ont le droit à un petit peu s'exprimer au moins pendant une semaine. C'est vrai que ça risque de bouger un petit peu tous les côtés. Ils risquent un peu de vous mettre la maison sens dessus dessous. Bon ben on fait avec. Hein. Euh, L'enfant grandit et tout naturellement, faut lui donner des cadres parce qu'il y a toujours, disons, là, il y a toujours une, malgré tout, disons, un esprit de cadre, cadré quand même, euh, le, organisé, cadré, de façon à ne pas se laisser déborder, et qu'on puisse, disons, profiter donc de cette semaine au mieux. C'est quand même intéressant hein, d'organiser, disons, des petites choses, hein, bien sûr. Alors, là, maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça... Moi, ce que je voudrais, eh bien, c'est d'aller faire... Je vais ramasser mes cartes. Je vais aller voir avec un autre tirage. Donc, les cartes mineures du tarot des cinq soleils. Cartes mineures du tarot des cinq soleils. Et on va... Maintenant qu'on a vu un peu l'ambiance de la semaine, on va aller un petit peu plus loin. On va voir un petit peu... Dans l'émotion, hmm? qu'est-ce que ça vous fait vivre, qu'est-ce qui va vous toucher Alors, regardez voir, juste regardez les images. On voit euh, deux coupes installées donc euh, sur une belle table dressée avec un bouquet de fleurs. Évidemment, c'est extrêmement suggestif, hein. c'est donner de l'importance, hein, comme on l'avait vu là, donc euh, à la table cette réunion autour de la table de son maître de, du précieux, précieux dans, dans son intérieur. On avait vu également avec cette possible, disons, déclaration d'amour également, un vœu qui se réalise peut-être, voilà quelque chose de beau qui arrive. ce que vous attendez, peut-être dans votre vie, disons, que l'amour arrive, qu'il y a une déclaration qui se fasse. Euh, D'avoir, euh, disons, euh, vivre euh, cette, euh, cette émotion à l'intérieur. voyez, c'est simple. Hein. Il y a un côté, disons, malgré tout, qui est très très simple et précieux à la fois. Ce n'est pas de l'extraordinaire, je vois, je, je vois vraiment plutôt, disons, se tourner vers, la, vers le côté précieux, hein, intérieur, qualité. Le soleil dans votre cœur, dans votre coupe, avec euh, l'âme. la recherche de l'autre, il y a la recherche de l'amour, il y a le, la recherche de renouveler, hein, quelque part, où, également ses si vues, et de faire... Euh, de réconcilier, réconcilier les liens s'ils sont distendus, ça se peut, donc retrouver, disons, cette chaleur, profiter de cette énergie à l'heure actuelle qui est propice, justement, en toute simplicité, même avec beaucoup de maladresse, d'aller vers l'autre en lui disant mais -toi, -toi, hein « mais souviens-toi, je t'aime, souviens-toi, tu m'aimes ». Et si on faisait quelque chose de fou ensemble, ou alors de beau, de, de cœur, vraiment, là, c'est vraiment le sacré, c'est le cœur. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et là, j'ai l'autruche, l'autruche qui dit comme ça, s'il y a peut-être des querelles dans un couple, elle vous dit, mais, quelque part, on va enterrer tout ça. On va enterrer tout ça au diable, tout ce qui s'est passé avant, on, on s'en fiche, on s'en fiche. Et puis on va en prolonger, disons, notre amour. Il y a un côté, disons, non définitif. Attention pour ceux qui traversent, naturellement, des problèmes de relations amoureuses. Donc, faites-vous confiance. Redonnez-vous une chance, là, on le voit, hein, faites des activités ensemble. Revisitez des endroits que vous avez aimés. Il euh, y a une, aussi, une, je voudrais vous dire, là, une histoire de, peut-être, d'envie d'avoir un enfant. C'est fou, ça, d vraiment d'avoir envie d'avoir un enfant. Alors, pas pour régler un problème, là. C'est vraiment, euh, c'est l'enfant qui manque et qui quelque part crée une forme de déséquilibre dans le couple. Donc c'est vraiment le vouloir d'avoir un enfant. Alors, mais souhaitez-le de tout cœur dans ces conditions, vous voyez, souhaitez-le de tout cœur. Hein Faites-vous confiance naturellement. Hein ne lâchez pas l'histoire, c'est le moment en ce moment vraiment d'envoyer de, de, de, des belles paroles et de, de faire des vœux, voilà, c'est ça, de faire des vœux, vraiment de les poser Alors, je voudrais maintenant chercher la fameuse carte conseil, donc de la semaine. Allez voir, je vais peut-être maintenant enlever... Mes cartes majeures, et je vais revenir avec mes cartes mineures pour, euh, majeures, je range mes cartes mineures, je reprends mes cartes majeures, excusez-moi, j'ai si dit ça dans le désordre, il y a beaucoup d'amour quand même, hein? beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour à exprimer. Ah. Oh, ben elle est magnifique. Hein. Regardez un petit peu, elle est magnifique cette carte. Voilà, le secret. C'est un secret. Alors, lâchez-vous. <rire> Croyez en la vie. Dépassez vos limites également. Faites les choses tranquillement, avec beaucoup d'ordre, je veux dire, de, de, de joie. Euh, de, de, de joie intérieure, c'est une carte extrêmement gaie ça, c'est une carte de confiance, hein. rencontrer du monde pour les célibataires, ça peut être le coup de foudre, ça peut être la rencontre avec l'autre, on voit également pour ceux qui cherchent à avoir un enfant, on voit aussi l'enfant là, qui arrive, voyez-vous la fertilité, parce qu'il y a beaucoup... C est, c est, on dirait que c'est une, une, une semaine qui est propice pour procréer, pour créer, pour se rencontrer, pour s'aimer, pour dépasser vraiment toutes ses limites, hein, de se faire confiance, d'avoir vraiment la foi, d'avoir la foi en la vie. Hein. Alors allez-y, vous, lâchez-vous. Alors, par contre. Pour les femmes qui sont enceintes, un petit conseil, puisque c'est la carte du conseil, du repos, cette semaine. Euh, concernant donc les voyages, parce que c'est une carte de voyage, d'international, ou de visite dans les musées, ou historiques ou tout ce que vous voulez, c'est formidable. Mais par contre, je voudrais vous signaler avec cette carte... Que je ne sais pas si c'est vraiment le moment de visiter les vieilles ruines ou les vieux cimetières, les choses un petit peu inquiétantes comme ça. Vous voyez, c'est la carte du diable. Donc, euh, euh, aller vers l'autre également, dépasser vos limites. Mais vous voyez, il y a quelque chose de ne pas tenter le diable. Il faut rester, disons, dans euh, euh, ne pas euh, ne pas aller vers euh, vers le danger. Voilà, c'est plutôt ça, hein, ne pas aller vers le danger. Alors, pour le petit conseil, disons, lumineux, je vais reprendre euh, cette carte, disons, d'intérieur, qui conseille naturellement, eh bien, de coucouner son intérieur et de prolonger euh, les belles énergies de la journée en allumant des lumières le soir. Attention, mes amis, surtout, toujours, toujours, avant la tombée de la nuit. D'accord Et par deux, par deux, chiens, toujours par deux. Voilà. Et bien, mes amis, j'espère que cette vidéo euh, vous a plu et qu'elle vous aidera à profiter au mieux donc de cette semaine. N'oubliez pas, de « like » et puis de laisser aussi un commentaire. Vous savez, je vous réponds toujours avec beaucoup de plaisir. Alors, euh, vous pouvez naturellement me retrouver, comme je vous l'ai dit, sur mon site de tarot, donc des 5 soleils, euh, pour une consultation. Et on se retrouvera donc la semaine prochaine pour notre rendez-vous hebdomadaire. <rire> eh bien, je vous remercie de votre présence, de votre visite, et je vous souhaite encore une excellente semaine. Au revoir les amis, au revoir.